Bonjour, bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Mekone, je suis le responsable marketing du cabinet MP. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vendre grâce aux stories sur votre compte WhatsApp. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification ci-dessous afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment vendre grâce à vos stories WhatsApp. Cette vidéo fait suite à une vidéo précédente où je vous ai expliqué comment vous pouvez mettre en place votre stratégie de vente sur WhatsApp. Si vous n'avez pas encore lu également ou bien vu cette vidéo-là, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus pour pouvoir regarder cette précédente vidéo. Dans cette précédente vidéo, j'avais expliqué toutes les fonctionnalités et j'ai eu beaucoup de réactions. Et il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, mais à quoi servent finalement les stories WhatsApp puisque je n'ai pas abordé ce point-là dans la vidéo précédente. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la fonctionnalité WhatsApp va vous permettre de pouvoir fidéliser vos clients. On a vu que dans la vidéo précédente il y avait plusieurs points que WhatsApp vous permettait de faire et la fidélisation des clients en faisait partie. Donc la fonctionnalité Story WhatsApp va vous permettre spécialement de fidéliser vos clients, c'est-à-dire de vendre à des clients qu'ils ont déjà ah, une fois acheté chez vous. Donc ils ont votre numéro qu'ils ont enregistré et qui peuvent voir ce que vous avez publié en story. Voilà, donc c'est ce que ça va vous permettre de faire. Mais comment ça va se passer concrètement Vous allez publier comme vous le faites d'habitude. Mais l'erreur qu'il faut éviter, que je vois que les gens font généralement, pour un même modèle d'article, vous publiez les mêmes couleurs, vous arrivez à, 3, à 30 stories, 40 voire 50 mêmes stories. Ce qui fait que vos clients existants, lorsqu'ils essaient de voir les stories, ils essaient de regarder, après 2-3 stories, ils se rendent compte qu'ils voient le même produit. C'est seulement la couleur qui change. Donc ils se disent, mais bon, pour les 30 autres, peut-être que c'est la même chose. Il se décourage et il ne va pas jusqu'au bout. Il ne voit pas tout votre catalogue. Ce qui fait que vous manquez des ventes. Peut-être que le client qui regarde a vu des vêtements et recherchait une montre ou bien encore il recherchait des chaussures. Donc ce que vous devez faire pour éviter cela, c'est de ne pas poster tout votre catalogue. Non, vous ne devez pas poster tout votre catalogue. Vous devez poster un modèle de chaque catégorie des produits que vous vendez. Donc ce que vous allez faire, comment ça va se passer concrètement? Première des choses que vous devez faire, c'est de catégoriser les produits que vous vendez. Vous allez mettre les chemises euh, comme première catégorie, les montres comme deuxième catégorie, les chaussures comme troisième catégorie. Ainsi de suite. Et finalement, vous aurez 4, 5, 6 catégories. En tout cas, ça ne sera pas beaucoup comme si vous postez chaque élément de votre catalogue. Quand vous finissez ça, vous allez choisir un modèle de chaque catégorie. Un modèle qui vous plaît personnellement ou bien un modèle qui est le modèle qui sont les plus achetés avec les plus beaux visuels. Vous allez poster pour chaque catégorie un article de sorte que. Vous puissiez avoir votre story, vous puissiez avoir 5 stories, 6 voire 7 maximum. De sorte que quand le gars il regarde les stories, il peut paginer 7 stories. Et quand il va paginer, il va se rendre compte que la première story parle des chemises, la deuxième story parle des montres, la troisième story parle des chaussures, ainsi de suite. Il saura que vous vendez plusieurs catégories de produits et il pourra choisir. Donc, en description de chaque produit, vous mettez que si vous êtes intéressé par une des chemises, vous pouvez me contacter pour consulter les autres modèles et les autres couleurs disponibles. Comme ça, si moi je dois acheter chez vous que j'ai vu la chemise rouge, je veux la chemise blanche, je vais vous contacter pour pouvoir voir la chemise blanche. Ça va éviter de décourager les gens et ça va permettre aux gens de pouvoir voir tous les produits que vous vendez. C'est comme ça que vous allez pouvoir finalement pousser les gens à vous contacter pour les produits que vous vendez. Voilà. Donc, c'est cette petite technique-là que je voulais partager avec vous dans cette vidéo afin que vous puissiez accroître vos ventes, accroître le panier moyen des clients existants chez vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas, la vidéo complète de comment vendre sur WhatsApp est ci-dessus dans la description, vous pouvez la regarder. Si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos que nous faisons sur YouTube, je vous invite à vous abonner également à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. Si vous voulez également vous former en marketing, approfondir vos connaissances, vous pouvez télécharger toutes nos ressources gratuites dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.